Donc, Le chant des galas de Pascal Vatinel aux éditions de l'Aube, collection noire, 385 pages. Euh, L'auteur est un conférencier, est un auteur euh, entre autres de polar et de littérature jeunesse. Là, on va partir en Australie euh, occidentale dans la région de Perth. C'est en novembre 2018 que Archie euh, vient de prendre son poste au bureau des services des personnes disparues de la criminelle à Perth. Sa première mission consiste à aller prêter main forte à l'Averton où le shérif aborigène a signalé une disparition. Il est immédiatement expédié dans la région sauvage des Goldfield-Espérance pour enquêter sur la disparition d'une personne assez importante, une aborigène. Elle est la vice-présidente du conseil aborigène. Euh, Archie va découvrir en quelques jours euh, la quasi-totalité des caractères humains, donc euh, l'amour, la dévastation, la douleur, la peur, la pugnacité. C'est une belle euh, galerie de protagonistes. Euh, L'auteur nous montre à travers ce roman euh, comment des financiers, des investisseurs, des sous-couverts de belles paroles et de pseudo-ONG, euh, euh, d'affichage mensonger et de détournement des décisions, pourtant salutaires, peuvent continuer à ravager des régions sauvages entières et de s'approprier le bien commun de l'humanité, entre autres de l'eau, évidemment, dans ces régions désertiques. C'est un magnifique roman où deux mondes s'opposent, également les occidentaux et les aborigènes. Il y a énormément de détails sur la vie quotidienne sauvage de cet endroit-là. Et aussi de magnifiques descriptions d'animaux peu connus sous nos latitudes. Voilà, une belle découverte.